une conférence sur euh, des encyclopédies que j'ai lues euh, sur la vie antérieure ou euh, une documentation. Euh, je vais peut-être vous décevoir, oui et non, mais je n'ai pas lu un livre sur ce thème-là. Il y a du vin si vous voulez, il y a la l'apéro <rire> qui vous attend. <rire> mais je n'ai rien lu du tout et ce n'est pas mon objectif en fait. Mon objectif c'est de vous partager mon expérience, mon objectif c'est de vous que vous puissiez vous rapprocher vraiment de la manière dont moi j'ai vécu ça, de la manière dont c'est rentré dans ma vie. Donc voilà, je vais vous parler de, de, de mon vécu, en fait, par rapport aux vies antérieures. Euh, et je, ça m'a tenu à cœur, comme tous les, les ateliers que je fais, de vous amener, mais vraiment tous les détails possibles. Donc il m'a fallu, euh, en écriture, euh, revenir dessus, synthétiser, parce que le but, c'est de ramener quelque chose de clair. C'est un sujet qui est vaste, mais c'est un sujet qui peut être aussi très simple. Donc, j'espère que les schémas vous ont aidé. En tout cas, moi, c'est ma façon de retranscrire ça euh, voilà, de la manière la plus simple possible. Euh, autre chose avant de commencer. D'abord, merci. Merci à vous d'être là. Euh, j'aurais dû prévoir plus que deux bouteilles de vin, j'aurais amené un cajot s'il fallait. <rire> euh, voilà, et euh, merci, merci de partager ça avec moi et ça me rend heureuse en fait de pouvoir euh, continuer sur ce chemin et de me dire que je suis au bon endroit et vous, me le, vous me nourrissez ça chez moi, merci beaucoup, vraiment. J'aimerais aussi, avant de commencer, euh, remercier Céline qui est juste là. <rire> Merci, parce que sans toi, tout ça n'est pas possible. Euh, merci de m'encourager. Merci de travailler les visuels, de prendre du temps, d'être là avec moi. Je l'appelle à 21h, à 22h. Elle décroche le téléphone, on retravaille nos textes, on refait les choses. Et ce soutien-là, pour moi, est précieux, vraiment. Et quand j'ai fait... J'ai vraiment de la chance, en fait, dans ce métier, d'être soutenue par plein de monde qui sont là et qui croient en moi. Merci à toi, Valérie, pour les photos. Et... Euh, Merci à toi, Diane, qui croit en moi et qui m'encourage à chaque fois. Je dirai plein de merci à tous, plein de patients et patientes qui sont là. Et je vous les dédie tous. Voilà. Euh, C'est important pour moi de commencer comme ça. Nickel Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armelle Simine. Je suis thérapeute énergéticienne. Et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Euh, J'exerce mon cabinet à Nice, à Nice Centre. Et euh, je donne aussi mes consultations à distance. J'adore organiser des ateliers parce que j'adore faire bouger les gens. J'adore que le changement puisse être là, palpable. On n'est pas en train de faire du blabla. On est, on est dans le concret, on est dans la matière. Et ça, ça me plaît beaucoup. Euh, voilà. Et cette conférence, pour moi, est une... On va pas dire une grande première, mais si quand même, pour parler des vies antérieures, oui. Voilà. Euh... <coughs> en fait, je pense que moi, ce que je vais faire, c'est déjà de vous parler de mon histoire. Moi, les vies antérieures, au tout départ, ça n'a pas vraiment ma tasse de thé. J'y croyais pas trop déjà à la base. Moi, je suis née à Madagascar, alors on me parle encore des vies antérieures. Je fais, oh là là, Noé quoi. Ça me fait trop peur, je ne veux pas. Et en même temps, j'avais une autre version des faits. C'était une autre notion qui était là. C'est le paradis et l'enfer. Et je me suis dit, moi, euh, vu comment j'étais accueillie dans ma famille, j'étais beaucoup plus promue pour l'enfer que le paradis, quoi. Et malgré tous mes efforts de vouloir être une gentille, euh, le paradis était bien loin pour moi. Donc construire une vie en disant que j'avais déjà un ticket pour l'enfer, euh, c'est pas non plus joyeux, quoi. Alors, je me suis dit sur quoi je peux me baser qui nourrisse quelque chose chez moi, euh, qui donne un sens à ma vie. Et là, j'entends parler de la réincarnation. Je me dis, ah tiens, ça c'est top. Parce que dans réincarnation, il y a rattrapage. Moi, les rattrapages, ça me plaît parce que vu qu'on m'a posé l'étiquette de la fille qui est compliquée, euh, je me suis dit, je pourrais toujours me rattraper, c'est nickel. J'ai beaucoup aimé cette conception de plutôt de rattrapage plutôt que de la punition, quoi. Et je me suis dit, tiens, cette notion, je, je vais l'adopter, en fait. Mais en fait, qui disait réincarnation, disait karma. Qui disait karma, disait vie antérieure. Donc, j'ai dit, merde, il va falloir prendre le package, quoi. Bon, ben, ok, je prends le package, mais ça a l'air de me convenir comme ça. En fait, j'ai intégré ça comme une idée, comme un principe, mais c'était une idée et un principe. Ce n'était pas quelque chose qui avait... Ce n'était pas concret pour moi, les vies antérieures, en fait. Et euh... j'ai commencé à ouvrir mon cabinet. J'étais une thérapeute conventionnelle, PNL, coaching, hypnose. Très bien, carré, tout, nickel. Ça n'a duré que six mois pour moi. Six mois après, j'ai été levée un matin. Mais levée, c'était levée, hein. Six heures du matin, poum j'ai quelque chose qui me fait lever, et là, je pars en écriture automatique. Donc, je découvre deux choses. La première, c'est d'être levée, par qui je ne sais pas. Et la deuxième, c'est l'écriture automatique. Et je, et je reçois le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et en même temps, je reçois un nom. Et là, merci Google, parce que je tape le nom, j'appelle la personne, et je lui raconte l'histoire. Parce qu'à ce moment-là, je me dis où je suis folle, je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Et en fait, quand j'appelle cette personne... Il me dit « Ah, c'est intéressant parce que j'ai décidé juste hier d'arrêter de donner des consultations pour passer le relais. » Et je me suis dit wow, « Waouh, me voici. » J'ai dit je, « je, je veux recevoir. » Et en fait, il m'a validé Je lui ai lu tout ce que j'ai reçu en écriture automatique. Et en fait, cette personne m'a confortée que, déjà parce que c'était vraiment ça ma peur, que je n'étais pas folle. C'était ça. La première patiente que j'ai eue, c'était la première personne que j'ai touchée de mes mains. Jusque-là, je ne touchais pas du tout. Et, et à ce moment-là, je crois que ça a été une surprise pour moi, parce qu'elle me pose la problématique, je pose les mains, le fil se déroule jusqu'à la mémoire, jusqu'à la mémoire passée qui était dans son enfance. Ça s'est passé comme ça au tout départ, pour moi. Et je me suis dit, waouh c'est génial. J'applique le processus, bien sûr, hein, je reste scolaire au départ, hein, on ne prend pas trop de risques quand même, déjà là, ça fait beaucoup. J'applique le processus et là, bim, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Je déprogramme la mémoire passée, simultanément la problématique ici et maintenant se débloque. Et là, en fait, tout prend sens pour moi. Quand on lit des livres dans lesquels on parle de la simultanéité du temps, dans lesquels on parle de la quantique, pour moi, c'était quelque chose que je pouvais palper avec les mains. C'était plus de la théorie, c'était plus du vent, quoi. J'étais là-dedans. Et euh, la deuxième patiente que j'ai eue, eh ben, je suis allée un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça m'a ouvert sur les vies antérieures. Je tombais dans des époques que je ne connaissais pas, dans des périodes de vie, et c'était juste fabuleux, quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, en fait, ce que je vais faire durant ce cet atelier, c'est que vous allez refaire ce petit chemin-là avec moi pour que vous me compreniez, parce que la vie est tellement bien faite. Ça m'a été emmené pour que ça soit confortable pour moi, parce que je suis quand même très cartésienne, hein. même si je suis pas réperchée avec tout ça, je, je suis quand même très cartésienne dans l'histoire. Donc, euh, il m'a fallu un point de départ où je pouvais avoir la preuve de ce qu'on dit là, quoi. Et, et à ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir à et... Et m'abandonner, en fait, à ce qui était là, parce qu'à un moment donné, en fait, il faut juste laisser faire, quoi. Donc, euh, donc voilà. Le thème, donc, aujourd'hui, je ne sais pas si me place, c'est sur les blocages liés aux vies antérieures. Tout le monde est au courant Tout va bien <rire> Vous êtes au bon endroit. <rire> La première chose, ça fait très scolaire, j'aime bien, tout bien organisé. OK. La première chose, c'est de quelle manière est-ce que nos vies antérieures influencent nos vies Ici et maintenant. Ça, c'est la, la première partie. La deuxième, c'est, mais comment faire pour se libérer, en fait, de ces mémoires, de ces blocages antérieurs Et la troisième, c'est, est-ce que tout le monde a accès à ça Et comment faire, au final euh, Donc, je n'ai pas de table. Je vais faire comme ça. OK. Hein? J'ai cédé ma chaise. <rire> OK. Voilà. Une personne, je vais vous donner pas mal d'exemples, et c'est à travers ces exemples-là en fait ce que j'espère vous amener des éclairages. Vous avez une problématique ici et maintenant, on est d'accord. Ici et maintenant, la problématique, vous êtes adulte. Quand ça se passe, je, la mémoire en fait, on débobine la mémoire. Pour la première personne que j'ai rencontrée, c'était ça. On débobine la mémoire, la mémoire provient, la naissance du blocage provient de l'enfance. Bon, Est-ce que déjà jusque-là, tout le monde est OK avec ça mm -hmm. On a une problématique ici et maintenant, ça vient de l'histoire avec papa et maman. Mm -hmm. Tout le monde est OK avec ça mm -hmm. Cool. OK. Pardon Ah oui, ça fait bien ça. Elle a dit qu'il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. <rire> oh oui, <rire> qu faut que quelqu OK. Pendant l'enfance, qu'est-ce qui se passe Il y a un, une situation qui se passe dans laquelle il y a une blessure qui est non résolue. Ok. Cette blessure non résolue dans l'enfance va avoir une répercussion sur notre vie, sur notre comportement, sur notre façon de voir les choses ici et maintenant en tant qu'adulte. Pourquoi Tout simplement parce que cette part-là de nous a besoin de retrouver la paix. Si la, si la paix ne s'installe pas, cette mémoire, cette, cette réparation-là reste sous forme de mémoire vivante et inconsciente. Elle est vivante en fait. Mais étant donné que tout est vibration, ça va se répercuter dans notre vie ici et maintenant, sous forme de blocage, sous forme de peur, de doute, d'angoisse, de maladie, de révolte, peu importe en fait. Cette blessure-là, ici et maintenant, est réactivée. Chaque fois qu'on a une situation qui va toucher cette blessure, ben, la blessure se réactive. Cette blessure se réactive, mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement C'est qu'il y a un morceau de notre âme qui est resté bloqué dans l'enfance, sous forme de mémoire vivante inconsciente, vibratoire. Et vu que j'attire à moi tout ce que je suis forcément, je vais vivre cette blessure réactivée, fait que moi, en tant qu'adulte, je vais confron être confrontée à cette situation. Je vous donne un exemple. J'ai grandi avec un père qui était alcoolique. Et j'étais intolérante. J'étais intolérante, il faut dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que dès que je voyais quelqu'un boire, la limite pour moi était très fine. Dès lors que je voyais, rien n'était proportionnel ni logique, en fait. Voilà. L'intensité à la manière à laquelle j'ai vécu les choses, ben dès que je vois quelqu'un boire, ça y est, j'y suis. J'y suis, quoi. Donc, moi, il faut que je parte de la salle. C'était hyper compliqué à gérer. Ça veut dire qu'effectivement, l'intensité de la blessure ici est identique, l'intensité, à celle qu'on a vécue durant le trauma, quand on était enfant. On est OK Ça veut dire que la situation, ici et maintenant, en tant qu'adulte, Ici et maintenant, en tant qu'adulte, je n'ai aucune objectivité concernant la situation. Je perds mon objectivité. La situation est vue, est ressentie, est perçue, est jugée de par le regard de l'enfant que je suis. Donc là, vous dites, mais tout ça, on le sait Mais oui, vous inquiétez pas, le reste va venir. OK. Donc, selon le choix que fait l'adulte, soit je traite la problématique, je la déprogramme, et ça se déprogramme ici et maintenant, soit je suis dans le déni de la problématique et à ce moment-là, je maintiens la mémoire vivante, je maintiens la blessure, c'est ce qui va provoquer les situations récurrentes. Elle va vous être ramenée jusqu'à ce que vous décidez de traiter l'information. Est-ce que ça, c'est clair pour vous Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça Non C'est bon donc ça, vous acceptez de croire que ça, c'est possible. Oui. Vous acceptez de croire ça oui. Eh bien, pourquoi alors dans ce cas-là Pour les vies antérieures, c'est la même chose. Qu'est-ce qui diffère en fait Rien. On est en train de parler tout à l'heure de nos blessures passées d'enfants. On est d'accord. Cette blessure-là, c'est une scène, appartient à une scène passée. On est d'accord. Ici et maintenant, elle n'existe pas. On est ok. Elle reste sous forme de mémoire vivante inconsciente. C'est la raison pour laquelle elle se, la scène se rejoue, en fait. C'est la même chose pour les vies antérieures. Les vies antérieures, là, c'est une scène passée, on est OK. Et c'est une mémoire vivante inconsciente. La différence, elle est où C'est qu'en bon cartésien que nous sommes, nous avons besoin d'avoir des preuves. Et on se dit, mais c'est beaucoup plus facile de croire que dans mon enfant Je l'ai vécu, donc j'ai la preuve que ça existe. Non vous l'avez vécu, mais vous avez la preuve qu'il y a une problématique qui s'est casée quelque part dans votre inconscient quand vous allez le vivre au quotidien, en réalité. Vous avez la preuve, ici et maintenant, qu'il y a toujours quelque chose qui s'est passé dont vous n'en avez, avez pas conscience. L'inconscient devient conscient, matérialisé dans la situation que vous vivez ici et maintenant. Et c'est la même chose. Vous voyez Donc, le principe est le même. Il y a toujours oh, l'écriture, un morceau d'âme, voilà. Il y a toujours un morceau d'âme qui est bloqué dans le passé, que ce soit notre, notre enfance ou les vies antérieures, c'est la même chose. Il y a une blessure qui est non résolue, qui cherche, et cette part-là de nous cherche à retrouver la paix, c'est la même chose. La mémoire reste vivante et inconsciente, totalement vibratoire, c'est la même chose. On déprogramme d'un côté, la simultanéité fait que ça déprogramme ici et maintenant. C'est la même chose. La seule chose qui diffère, c'est l'époque. Et la seule chose qui diffère, c'est que ça nous demande en fait d'ouvrir, euh, bah, de nous ouvrir. quoi. Voilà. Si vous passez votre vie à vouloir avoir des preuves, alors que les preuves sont déjà là, donc euh, ça c'est un choix de vie après. C'est ok Est-ce que, est -ce que jusque-là c'est bon ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à... C'est bon. Oh là là, j'ai avancé. Oh là là, oui, c'est bien. C'est trop bien. Hein? Oui, mais c'est important parce que j'avais envie de vous amener ça comme, comme moi je l'ai vécu en fait. Okay. Vous avez chaud C'est tropical, hein Ah oui, vous êtes juste là. Ah, c'est tropical, et pourtant, je viens de Madagascar, je me suis dit « Ah ouais, là, c'est la bonne ambiance. Oh, » En fait, il manquait le petit ponche. Ok. Ah, c'était ça, hein? Ah oui, oui, oui, j'y penserai la prochaine fois. Mais si vous venez en tenue, quoi, je vais mettre... Alors là, il n'y a personne qui vient. La crédibilité zéro. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire Vie antérieure, perché, venue en tenue légère. Oh là, non Je crois que ça ne marcherait pas. Euh, non. Ok. Je vais vous donner des exemples, en fait, des patients que j'ai eus. Bon, ils restent anonymes, forcément. <rire> Où je vous montre, en fait, comment ça se passe ici et maintenant, et comment ça se passe euh, dans, la, dans les vies intérieures. Je rencontre une patiente qui est, euh, je ne vais même pas dire son métier, qui est dans le lieu médical. Il se trouve que cette femme, dans la situation actuelle, elle a une phobie par rapport à la mort. D'accord non seulement elle a une phobie par rapport à la mort, mais ça veut dire que du coup, elle se préoccupe énormément de sa famille. Euh, elle surprotège sa fille, sa mère, euh, donc c'est un comportement qui est assez, euh, euh, comment dire, euh, assez claustrophobique pour elle. Et comme par hasard, elle partage son cabinet avec une autre, une collègue de travail, mais elle, elle n'attire que des personnes qui sont en fin de vie, comme par hasard voilà. Et, euh, et bien sûr, c'est tellement difficile pour elle qu'elle est en dépression. Voilà. Donc, elle vient me voir. Là, la situation actuelle, OK, l'état des lieux est fait. Mais une fois que l'état des lieux est fait, on va les regarder dans le passé. L'enfance, ce n'est pas de là que ça vient. Ça vient de plus loin que ça. On arrive sur la vie antérieure. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie antérieure Cette femme, en fait, a vu sa sœur jumelle se noyer sans pouvoir la sauver, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire La blessure étant non résolue, elle va passer son temps à euh, réparer la culpabilité qu'elle a eue, de ne pas pouvoir la sauver. Et la phobie qu'elle a est à la hauteur de l'intensité du trauma qu'il y a eu dans la vie antérieure. Donc, on débloque et on débloque. Et en fait, c'est assez hallucinant parce que quand je lui ai rapporté l'histoire, elle m'a justement dit, c'est bizarre parce que moi j'ai très peur de l'eau. Donc voilà, sa fille n'a pas fait de natation. Euh, voilà, donc tout, tout s'est expliqué en fait. Et, et en, en, en plus, c'est dire qu'elle a une réelle sensibilité parce qu'elle me dit, je n'ai pas de sœur et pourtant j'ai toujours le sentiment d'en avoir une. Donc comme quoi, il y a déjà des informations qui sont là, mais on n'en a juste pas la lecture en fait. Voilà, donc ça c'est la situation où, donc il y a différentes situations possibles où euh, ben, la personne va chercher à réparer selon ce qu'elle a vécu dans les vies antérieures. Donc, voilà, la répercussion par rapport aux au vies euh, ici et maintenant. Deuxième exemple, OK. Il s'agit d'une personne, en fait, qui vient me voir et qui me dit, moi, je, peu importe les projets que j'ai, ça n'aboutit pas, quoi. L'argent ne rentre pas et pourtant, euh, je travaille dur, j'y mets beaucoup d'énergie et ça, voilà, ça, ça marche un petit peu. Puis, au moment où ça devrait exploser, il ben, y a tout qui s'écroule. Et en même temps, euh, il lui est difficile de s'engager euh, dans sa vie de couple. Donc, ok, nickel. On va aller voir. Effectivement, pour cette personne, l'information réside dans la vie antérieure. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que cette personne en fait, a fait fortune à un moment donné de sa vie. Il a tout perdu. Et c'est sa femme et ses enfants qui ont récupéré le bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va passer son temps à se mettre en autodéfense. C'est-à-dire que, d'abord, au niveau de l'engagement, ça c'est clair, ben, il ne va pas s'engager. Il, il se dit, mais attends, si c'est pour qu'on me bouffe ce que j'ai, ce n'est pas la peine. Donc, inconsciemment, il va, il va s'auto-protéger, en fait. Donc, euh, il y aura une difficulté à s'engager. Et puis, ben, pour le projet, il n'a aucun intérêt à être riche. Pourquoi il va devenir S'il y a une mémoire passée qui dit que de toutes les façons, je vais tout perdre. Ah ben, autant ne pas en avoir, c'est plus simple, au moins. Donc, voilà, Donc c'est vraiment inconscient, hein. Euh... Oh, oui, pourquoi j'ai écrit ça D'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. L'autre exemple qui était quand même assez aussi, euh, c'était assez impressionnant d'avoir vécu ça. Dans la situation actuelle ici, ce jeune homme en fait ne ressentait rien. Alors au départ, je me dis mais c'est pas possible qu'on ressente rien. Moi, qui ressens tout. <rire> Et puis, finalement, en fait, il ne ressentait ni la joie, ni la tristesse. Mais rien, quoi, en fait. Pardon Qui m'a parlé Pardon euh, Non, ce n'est pas qu'il n'a pas d'âme, mais il, a, il, a, il avait son ressenti qui était coupé. Voilà, je dirais ça plutôt. Et en fait, dans sa vie antérieure, c'était une femme, parce qu'on peut être une femme, un homme, selon les époques dans lesquelles... On ne sait pas où on tombe, en fait, hein. Donc, c'était une femme et en fait, cette femme tenait son bébé dans la main et elle était en train de faire la queue pour arriver dans les chambres à gaz. Donc, euh, imaginez, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir surmonter à ça ben, Elle a coupé son ressenti. Donc, lui, en fait, il récupère ça parce que ça n'a pas été résolu. Donc, lui, il récupère ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait Il reste dans la continuité de la mémoire. Il reste dans l'instinct de survie. Il est dans la même lignée. Donc, selon tout ça pour dire que selon ce qui s'est passé avant, soit on répare, soit on se met en autodéfense, mais il y a forcément une corrélation, soit on reste dans la continuité, on reste dans cet instinct de survie. Mais quoi qu'il en soit, ça, elle, voilà quoi. nos vies antérieures influencent nos, les situations actuelles qu'on vit. Voilà. Donc, ça, c'est un peu... Il y aura tellement d'exemples, mais je ne peux pas... Si Au moins qu'on reste ensemble. <rire> Moi, je, je vous parle de tout. Euh... Mais ce qui est important, en fait, de dire, c'est que tout, la vie en fait, quand on a une problématique, le noyau, le noyau du problème, soit elle réside dans la vie intérieure, soit elle réside dans votre vie ici et maintenant, avec papa et maman. C'est-à-dire que, on n'a pas forcément besoin d'aller dans les vies antérieures pour résoudre quelque chose. Quoi. Vraiment. J'ai une personne ce matin qui est venue me voir me disant bah « Oui, c'est dans les vies antérieures. Euh, » Pas forcément. Si moi, je peux commencer par maman et qu'on débloque ça par là, c'est peut-être même plus simple. Voilà. En plus, la personne conscientise la chose, donc c'est plus simple. La porte d'entrée, elle est là. Il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple. C'est OK OK. Mais quand on parle de vie antérieure, on ne peut pas ne pas parler des liens karmiques. On est d'accord. Donc, les liens karmiques, c'est quoi en fait Les liens karmiques, c'est des rencontres d'âme -am. à âme. C'est-à-dire que moi, ici, je vais rencontrer quelqu'un que j'ai déjà rencontré dans une autre vie. Et généralement, quand c'est des rencontres d'âme à âme, on se dit, ah oh ben tiens, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps ah ben super et puis euh, l'autre cas de figure souvent quand on parle de lien karmique aussi on parle des rencontres karmiques amoureux mais d'accord mais pas que en fait mais on va déjà commencer par ça puisque c'est ce qui est le plus courant dans les rencontres karmiques amoureux ben, je rencontre une personne et la fraction de seconde à laquelle je rencontre la personne j'ai un sentiment intense qui me réactive ça veut dire que c'est comme si, dans les vies antérieures, j'ai rencontré la personne à, à, à cette période, à cette époque-là de ma vie. Et il y a une histoire qui se vit. Cette histoire, elle fait qu'on a des, une, une intensité, par exemple, au niveau de, de nos sentiments, qui sont de 8 à 10. OK. L'histoire se termine. C'est comme si on regarde un film et on fait pause. Pause, pipi, j'y vais. L'époque 2019, poum. Et là, en fait, quand je rencontre la personne, je suis déjà 8 à 10. On ne se connaît pas. Euh, non, qu'est-ce que tu fais Non, même pas. Ça y est, j'y suis. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est des histoires assez illogiques, en fait. On ne peut pas raisonner ça. On ne peut pas tellement expliquer ce qui se passe. On a un peu, de, on a de, de la difficulté à... Ça dépasse notre... C'est des relations dans lequel, qui dépassent notre entendement. Vraiment. Donc, Donc ça, c'est par rapport au, au lien, aux rencontres karmiques. Donc moi, je vous donne un exemple. Ah oui, pourquoi, pourquoi à quoi ça sert en fait Pourquoi on fait des rencontres karmiques après tout On fait des rencontres karmiques parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, encore une fois, dans nos vies antérieures. Donc il y a un morceau d'âme qui est resté bloqué et qui cherche à rétablir, toujours c'est le fait de rétablir la paix. C'est pour ça qu'en fait, le, le, le prochain atelier que je vais faire, c'est tellement important. Parce que le prochain atelier, c'est justement être en paix avec nos relations amoureuses passées. Comment voulez-vous construire quelque chose qui soit... On dirait que je parle créole. C'est mon accent du pays qui revient tout d'un coup. Oh, on parle d'amour, je suis... Je m'entends, en fait, je suis là, je me regarde. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vivre une relation épanouie, harmonieuse Prétendre à ça vraiment, si on n'a pas fait la paix avec nos relations passées, c'est impossible en fait. Et vous pouvez investir ce que vous voulez, vous allez toujours revenir au même point. C'est pareil. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet atelier, parce que ça me paraissait... <rire> j'ai vu des personnes en fait qui... J'en euh, parlerai tout à l'heure, mais voilà. Du coup, je suis partie sur autre chose, mais je reviens. Ok, je reviens. Alors où je suis voilà. Donc soit, on se rencontre, soit, soit la rencontre se fait pour ces nouvelles rencontres en fait. Tiens, c'est un nouveau rendez-vous. Soit on rencontre l'autre pour réparer, pour se séparer. On se retrouve pour se séparer parce que dans l'ancienne vie, ben, on n'a pas eu le courage de le faire, alors que c'est c'est l'expérience qui devait se vivre. Soit on se rencontre pour se réconcilier. Voilà. Mais il y a forcément une raison à cette rencontre karmique. On ne vit pas une, une rencontre karmique pour rien, en fait. Et le savoir, en fait, est tellement aidant. Moi, si j'avais ces informations-là, quand je me suis séparée du père de ma fille, je pense que ça m'aurait déculpabilisé de beaucoup de choses, mais je ne le savais pas. Par contre, ça m'a énormément aidée pour les rencontres d'après. Parce que je peux avoir une, une attirance pour quelqu'un, mais si je sais pertinemment que c'est un lien karmique, je le place à l'endroit où la relation doit être. C'est-à-dire que je ne plonge pas forcément dedans en disant « Ouais, super, je l'aime !» Oui, mais ça, c'était avant. Là, aujourd'hui, ici et maintenant, le contexte est différent. Donc, euh, on respire, on voit les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça m'a épargné quand même des, des, des relations euh, où ça aurait pu être tortureux, tortueux, quoi. Voilà. Euh... Bon, oh, je, je crois que franchement, j'ai bien développé le sujet. Vraiment. Euh, je vais vous donner l'exemple, justement, en parlant du père de ma fille, au niveau des rencontres, où on a des rencontres amoureuses, en fait. Et, euh, et voilà, et moi, moi, justement, j'ai eu cette, cette rencontre karmique où vraiment le but était de se séparer. C'est simple de dire ça comme ça. Mais avant de se séparer, je suis déjà noyée dedans. Je suis déjà « Oh, I love you !»« Oui, mais you love me, but I love you !» Des trucs comme ça. C'était hyper compliqué, hyper compliqué, mais le but, c'était la séparation. Mais quand on sait en conscience que, ok, la rencontre, elle est faite pour ça, j'accepte que ce soit normal que je sois euh, saisie, en fait, par la relation. Et je sais pertinemment que la séparation est le but. C'est-à-dire que je ne vais pas nourrir la relation davantage. Je vais juste accompagner la relation pour que la séparation se fasse. Donc... Ça s'est vécu, c'était tumultué, mais c'était à la fois paisible parce que je savais où j'allais. Voilà. C'était tumultueux parce que l'intérêt était que j'accueille cette émotion-là, que j'ai le courage de dire non et, et que j'ai le courage de partir. Donc la relation a du sens en fait. Donc il n'y a pas de souffrance dedans, il y a juste l'accomplissement de quelque chose dans lequel je retrouve encore la paix à l'intérieur de moi. Vous voyez non, Ça c'est. Pardon Je le laisse tout seul. Ah, <rire> Il se débrouille. Relation, Pardon C'est pas une relation très... épanouissante, parce que l'autre, il sait tout ça. Ben, en fait, j'ai... Il sent quelque chose, mais je veux dire, ce n'est pas tellement honnête. Pour... De rentrer dans une relation, sachant que ça va terminer. Ben, l'expérience a besoin de se vivre. Mais oui, c'est une de deux L'expérience a besoin de se vivre. Comment je... En fait, du... moi, quand je... L'expérience a besoin de se vivre parce que moi aussi en attendant l'expérience a besoin de se vivre parce que moi aussi en attendant, j'ai besoin de rétablir certaines choses en moi en fait. Du coup, pardon. Tu veux bien partager Non, j'ai un coach à côté. Ah, mais que dit monsieur le coach alors je disais que c'est une expérimentation à deux. C'est ça La rencontre ça se fait par hasard, les deux ont quelque chose Exact. Exact. Exact, c'est vraiment ça. Et en plus, moi, je joue le jeu à fond, hein, c'est-à-dire, euh, je lui propose qu'on reste ensemble, parce que sinon, je joue pas le jeu. Ah oui, oui, oui, mais vraiment, je le ressens, et c'est vraiment ce que je pense, et c'est vraiment ma proposition, en plus. Et en même temps, euh, je, je suis en conscience. Je suis en conscience, parce que je suis prête à, accue à accueillir ce qui est, en fait. La séparation, elle est acceptée d'emblée. Donc, euh, donc, ça se vit, ça s'accompagne, mais ça s'accompagne dans un chemin, en fait. Voilà. Il y a de la cohérence, en fait, dans ce qui se vit. Il y a des questions C'est bon pour tout le monde Ou il y a un partage Peut-être pas une question. C'est bon okay. La rencontre, elle n'est pas uniquement une rencontre d'amoureux. La rencontre, elle peut être aussi une rencontre euh, de parents-enfants ou de frères et sœurs. C'est aussi une rencontre karmique. Je vous donne un exemple. Alors, moi, c'était assez surprenant parce que j'ai... Il s'est trouvé que, j'ai eu l'information bien après quand j'ai eu cet insight, que le père de ma fille euh, avec qui je suis séparée a été mon père dans une autre vie. Ouais. Donc avoir l'information m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que je me suis sentie redevable face à cet homme-là. Comme si je me cet, cet homme-là s'est beaucoup occupé de moi et je me suis sentie redevable en fait vis-à-vis -vis de lui. Mais c'est normal parce que c'était la mémoire antérieure, d'accord Mais c'est aussi ce qui explique, et ça vraiment, je, je, je prends mon courage à deux mains pour aider, parler de ma vie, mais c'est ce qui explique aussi que la vie intime n'existait pas. Parce qu'on ne couche pas avec son père, tout simplement. Donc moi, je culpabilisais de ça, alors que qu'en fait, euh, non, c'est normal. Alors, dès que j'ai eu l'information, j'ai respiré. Hein. Là, c'est bon, il ne s'agit pas de moi, tout va bien, mais en fait, c'est juste la relation qui fait que ça n'a pas été possible. Voilà. Euh, un autre exemple, j'ai un patient qui est venu me voir en me disant, euh, « Voilà, j'ai une relation euh, très fusionnelle avec ma mère. » Et je suis allée voir déjà pas mal de thérapeutes, on a coupé les liens et tout. C'est pas possible et en même temps, euh, euh, j'ai dû euh, partir un peu loin d'elle de et, et je suis en souffrance de ça, je suis tiraillée parce que je suis quand même un homme. Et en fait, euh, c'est tout simplement parce que dans une vie antérieure, sa mère était sa jumelle. Donc comment voulez-vous, on ne sépare pas des jumeaux c'est pas la vibration qu'il y a derrière. Donc, l'intérêt, c'est pas qu'il quitte sa mère, pas du tout. Donc, il a fallu vraiment que le déculpabiliser, lui. C'est comme s'il est venu demander une autorisation de pouvoir rester pas très loin d'elle, quoi. Oui, c'est ça. Et à partir de là, il a vraiment ressenti une détente et dire merci, merci. Et en fait, c'est fou parce qu'il n'arrivait pas à quitter son périmètre. Et quand il a eu l'information, actuellement, il travaille à l'étranger, pour vous dire. Donc, euh, c'est une fois qu'on rétablit les choses... Que finalement on s'autorise à il savait que le lien resterait quoi qu'il en soit et que c'était pas une notion de distance en fait donc voilà ça c'est les liens karmiques donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ah comment je vais expliquer ça alors juste des mots simples mm. ce n'est pas les liens karmiques en fait ce n'est pas la forme qui détermine euh, est-ce que j'ai écrit ça comme ça quand j'étais perchée <rires> eh Oui, parce que quand même... Hein Alors, j'ai écrit « Ce n'est pas la forme ni la scène qui est décrite, euh, qui est retranscrite dans le lien karmique. » C'est-à-dire que je rencontre le... Euh, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est important. En fait, ce qui se vit ici et qui est retranscrit ici, c'est la blessure, c'est la vibration, c'est la mémoire. On est d'accord. Mais la scène est différente. Voilà, merci. La scène est différente, la forme est différente. Le décor est différent. Mais de toutes les façons, quel que soit le décor, vous allez être réactivé de la même racine qui est ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc, vous ne pouvez pas dire, ah oui, mais c'est le père et, moi, et toi la fille, mais ici, moi je suis... Oh, non. La même mémoire qui se joue, c'est, je me sentais redevable au lieu d'être reconnaissant. C'est l'expérience que j'ai besoin de faire. Nickel. C'était le cas avec le père de ma fille. La deuxième chose, c'est que cet homme, en fait, euh, m'a retenue à son chevet. Donc, euh, je ne pouvais pas partir. Et là, c'était vraiment une Il fallait vraiment que je parte. C'était l'expérience que je devais faire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'expérience qui se joue, qui n'a pas été finie ici, se rejoue ici. Soit, soit on joue la scène pleinement et à ce moment-là, OK, la résolution se fait. Mais si on ne la joue pas pleinement, ce n'est pas grave, c'est retranscrit. Ça reste vivant en vous, en fait. C'est comme si vous allumez votre ordinateur. Vous avez plein de. ou votre, votre téléphone, vous avez plein d'applications dessus. Plein de dossiers, on est d'accord Quand vous allumez votre ordi, il, il y a tout qui réouvre. Eh ben c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous l'éteignez que ça veut dire qu'il y a tout qui dort. Hein. Tout est là. Tout est absolument là. Et vous en avez connaissance dans l'expérience, dans le quotidien. Parce que la solution à la vie, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. Vivre la vie est la solution à la vie. À la limite, on se dit, mais comment avoir accès aux vies intérieures Mais on s'en fout, en fait. Désolée de vous dire ça. Mais on s'en fout. Au quotidien, vous auriez le message. Au quotidien, vous saurez, quand vous allez être confronté à quelque chose, que vous auriez déjà essayé quelque chose et vous dites... Ça marche pas quoi. J'ai essayé ça, j'ai essayé, ça marche pas, c'est toujours là. La situation me revient de manière récurrente, c'est que ça doit venir de quelque part. Donc soit vous allez trouver une personne qui a une lecture de ça pour pouvoir vous déprogrammer de ça, soit tout simplement vous pouvez y arriver par vous-même. Mais mais pour ça, faut avoir déjà le mental euh, bien au repos. Voilà. C'est-à-dire que vous avez déjà déblayé pas mal, mis la main dans la tambouille, de façon à être déjà réellement en paix, pour avoir vraiment cet espace de lecture qui soit fine, en fait. Mais ça ne veut pas dire que ce pas possible. Moi, quand les gens viennent en atelier, je leur dis souvent, c'est comme un muscle, en fait. L'intuition et cette lecture, c'est comme un muscle, qui se tra... mais ça se travaille. Vous allez en salle de sport, au départ, vous n'avez rien, puis à faire à mesure, là, les fessiers et tout, mais c'est pareil. Donc, moi, quand les gens viennent me voir, je dis ma salle de sport, c'est ma salle de méditation. J'y suis tout le temps. Mon intuition, je la travaille tout le temps pour avoir. Et c'est peut-être c'est ce qui justifie, en fait. Mais tout le monde, absolument tous, vous avez cette aptitude et cette capacité à le faire. Vraiment. Il y, y a une question Ça t'a plu, ce que j'ai dit là Oui, <rire> j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai senti, j'ai senti. Déjà. Mais non <rire> Surprise Oui Est-ce qu'on on prend conscience de, de ce qui s'est passé avant, on déprogramme forcément Ah, toi, je t'apprécie beaucoup. Hein. <rire> Ton prénom, c'est Barbara. Ah, merci, Barbara. Sa question, c'est est-ce que si on prend conscience de ce qui s'est passé avant, ça suffit pour, pour déprogrammer, déprogrammer. Ah oui, ça ne veut pas dire qu'on a envie d'affronter le truc, tu vois. En fait, euh, ça dépend en fait, effectivement. Pour certaines personnes, le fait même de prendre conscience de la, prendre conscience de la blessure, ça veut dire quoi Ça veut déjà dire « j'accepte de me voir ». Et ça, c'est déjà un énorme pas. Mais accepter de se voir, ça veut dire « je vais accepter de prendre en charge ». Si, tout simplement, j'ai pris conscience de la chose en disant, « Tiens, j'ai juste pointé du doigt, mais je ne vais pas m'en occuper. » Mais là, il ne se passe rien. On est OK. Mais si je dis, OK, je pointe du doigt la problématique, « Déprogrammer », ça veut dire quoi Déprogrammer, je vais écrire. J'ai envie. Ça, ça me plaît. C'est vraiment, vraiment. Hein. OK. OK. Après, je fais comme ça, d'accord Ok. En fait, c'est fou. Euh, pardon, tu me rappelles ton prénom. Un... À l'instantané, l'instant d'après, elle a tout oublié. <rire> c'est un, peu... un peu comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Ok. La déprogrammation, en fait, c'est très intéressant. Merci parce que tu sais quoi en même temps que j'étais en train d'écrire tout ça, ce matin, je me suis dit ça aurait été tellement chouette de faire une conférence sur la déprogrammation. La déprogrammation des mémoires cellulaires et que je vous amène tous dans le bateau avec moi. Un cajot de vin la prochaine fois. Je prévois tout. OK. Alors, la déprogrammation, en fait, elle se travaille sur plusieurs niveaux. OK. Euh, tac, tac, tac, tac. Comment je présente ça pour eux Ah, d'accord. OK. Bon, ben, on va présenter ça comme ça. Ok, c'est ça Alors, elle peut se faire soit au niveau mental, déjà. C'est-à-dire que si je travaille ma déprogrammation au niveau mental, c'est-à-dire que je vais travailler les, les croyances limitantes, l'histoire que je me raconte. On est d'accord. Parce qu'en en fait, c'est la feuille d'après. <rire> J'adore. Là, c'est les croyances limitantes. C'est les histoires qu'on se raconte en fait, parce que forcément l'histoire que tu racontes est erronée par rapport au ici et maintenant. On est d'accord Donc, à partir de là, on peut dire, ok, je fais mes mantras, c'est super, ça va marcher. Non. Arrête-toi tout de suite, respire, on va boire un mojito, c'est encore mieux. On est nickel. Ça ne suffira pas en fait. Ça suffira pas. Parce que, parce que ça ne suffit pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, la déprogrammation, pour moi, alors il y a beaucoup, il y a du respect. Il okay. y a des gens qui font la déprogrammation des thérapeutes et qui le font à travers le massage ou des soins. Moi, je comprends pas trop quand c'est comme ça, en fait. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui est, je suis dans le concret. Moi, je viens. Moi, c'est action-réaction. Je veux quelque chose, je veux qu'il y ait du concret à côté. On vient me voir, ce n'est pas pour repartir en disant, bah, bah, c'est super, j'ai compris. Mais on s'en fout que tu aies compris. La question, c'est, est-ce que tu as envie de changer les choses Est-ce que ici et maintenant, concrètement dans ta vie, tu veux bouger les choses Donc Est-ce que tu acceptes de te dépasser Est-ce que tu acceptes d'aller au-delà, en fait Parfois, la personne a vraiment envie. Mais c'est re... comme si elle est retenue par un fil derrière qui... qui qui l'empêche, en fait, d'aller se mettre en action. Donc, la déprogrammation passe déjà par le mental, en effet. Elle passe aussi par le... Euh, oui, d'accord. Au niveau, euh, comment je dis De l'âme. De l'âme, quand je dis de l'âme, c'est... Là, c'est de la compréhension qu'on a. D'accord. On a une pensée, on la modifie avec une autre pensée. Et notre cerveau va enregistrer... Cette dernière pensée positive, c'est nickel. Là, au niveau de l'âme, on parle de la conscience. La conscience, c'est-à-dire qu'on est déjà à l'étage au-dessus. La conscience de qu'est-ce qui fait que moi, je crée cette situation. Quelle est l'essence de cette expérience, en fait Donc, quand on le travaille, on le déprogramme au niveau de l'âme, on est à l'étage au-dessus. OK. Quand on le travaille au niveau du mental, on est dans la vie, dans, à l'étage en dessous. D'accord donc, en même temps qu'il y a le mental, tout ça, c'est à l'intérieur de soi. Il y a aussi le comportement. Donc la, la déprogrammation se fait à ces trois niveaux-là. Mais ces trois niveaux-là doivent avancer en même temps, en même temps. Le mental doit être aligné avec ce pourquoi l'expérience a besoin de se faire et avec le comportement. Voilà. Donc quand les, les gens viennent me voir en séance. Je vois à quel étage je peux travailler, en fait, parce que ce n'est pas dit que la personne est prête à dire « Oui, Moi, c'est moi qui ai créé cette situation, surtout par exemple quand il s'agit d'un viol, c'est super compliqué, ou un accident. » C'est-à-dire, « moi, je... Non, moi, je n'ai pas créé ça, quoi. C'est pas possible. » Donc, ce n'est pas forcément la porte d'entrée, en fait. J'essaye, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, je... je prends toujours une porte d'entrée qui est possible, c'est-à-dire qui est douce pour la personne. Voilà. Donc, soit on travaille d'abord au niveau du comportement, ou... et après ça, le clap s'ouvre pour le reste. Mais vous pouvez le faire déjà par rapport à vous-même, déjà. Pourquoi Qu'est-ce que, qu que j'ai besoin dans, dans la conscience et qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là Qu'est-ce que ça m'enseigne que je n'ose pas faire Est-ce que j'ai besoin de travailler ma légitimité et que j'ai besoin d'affirmer qui je suis Est-ce que j'ai besoin d'apprendre à dire non en fait Ok, c'est le but de l'expérience, nickel. Est-ce que je suis prêt à faire le nécessaire pour ça D'accord. À partir de là, à partir de cet instant où vous vous êtes engagé à ça, c'est peut-être beaucoup mieux le lendemain, par exemple, de changer votre vocabulaire. De dire, au lieu de dire, euh, je ne sais pas, moi, euh, j'ai du mal à prendre ma place, c'est juste à partir de là, aujourd'hui et maintenant, j'ai envie de faire de mon mieux. Voilà, je prends ma place pleinement. C'est vraiment c est, c est cet exercice-là, en fait. Mais généralement, quand, euh, très sincèrement, parce que moi, j'aime bien aussi quand ça va vite, je vais aller taper là où ça va, voilà, c'est-à-dire là. Voilà. Moi, je, je travaille à l'étage au-dessus et puis je sais que si je travaille à l'étage au-dessus, le reste va suivre. Donc, généralement, en fait, je ne dis, je ne dis même pas aux gens ce qu'ils ont à faire et ils savent déjà. À moins que l'information soit particulière. Donc, je vous donne par exemple... Un, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. J'ai vécu un lien karmique avec un... Euh, J'étais prof de salsa. Je le suis encore un tout petit peu. Et en fait... Je, moi, j'ai été une autodidacte et j'ai monté ma pédagogie, vois, monté ma pédagogie créé, voilà, qui était mienne en fait. J'avais une façon d'enseigner qui faisait que euh, ben, les danseurs et les danseuses avaient un bon niveau un, assez rapidement. Et euh, beaucoup de gens m'ont demandé de transmettre, et moi forcément, je n'étais pas encore très généreuse à ce temps-là, et je voulais garder mon gâteau pour moi. Donc, euh, j'ai un collègue qui a tout simplement décidé de reprendre le concept. Il a pris des cours avec moi et euh, clairement dit, euh, il avait publié euh, les cours, voici les cours d'Armel en moins cher. Et en fait, j'ai découvert le mot plagiat, plagiat, un mot que je ne connaissais pas. Plagiat, j'ai dit c'est plage, ça a l'air bien. On me dit non, pas du tout. <rire> D'accord, c'est... Ok. Et en fait, si moi, je cherche la résolution de ce problème... Ici et maintenant, le gars, euh, déjà, je voulais rentrer dedans, ça, c'est sûr. Et en même temps, je voulais protéger mes trucs. Enfin, c'est devenu très conflictuel, en fait. La situation est, est conflictuelle. Mais en fait, la résolution, la clé, la clé de la résolution de cette problématique entre lui et moi ne se trouvait pas dans le « ici et maintenant ». La clé, elle se trouvait dans notre vie passée. Ce qui s'est… Moi, heureusement, ben, j'avais déjà tout ça, donc je suis allée voir ce qui se passe. Et il s'est trouvé, en fait, que dans une autre vie, vie j'étais un homme. Et je lui ai pris comme ça, sans scrupule, euh, comme un... Voilà, je lui ai pris euh, sa femme. Ah <rire> euh, Oui, euh, j'étais bien aussi. Hein. <rire> Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici et maintenant Moi, je lui ai pris quelque chose qui lui était cher. Il était totalement normal qu'il me prenne quelque chose. Et ça, la pédagogie que j'avais, c'était quelque chose qui... Waouh, pour moi, c'était mon bébé, en fait. Et en fait, quand j'ai eu cette lecture-là, j'ai compris que la résolution de ce problème, c'était qu'il fallait que je m'excuse. Imaginez. Je vis une situation dans laquelle on récupère mon process et c'est moi qui vais m'excuser. Je peux vous garantir une chose. Ça demande un certain nombre d'humilité. On respire d'abord. On médite. On accueille. Ah oui, hein Ah oui. Pardon Il n'a pas dû comprendre. Mais peu importe, en fait. Ouais, juste... Alors, lui ne comprend pas avec son mental, mais tout son système l'a compris. Je vais vous expliquer. Quand j'étais prête à le faire de bon cœur, parce que qu'il était... Merci, je remercie comme quoi toute chose est juste. Je remercie l'alcoolisme de mon père, parce que l'alcoolisme de mon père m'a poussé à avoir quelque chose qui est que d'aller affronter les choses à chaque fois et de ne jamais fuir. Donc, j'ai eu ça. Je suis allée, je suis allée chercher... Je lui ai écrit et je lui ai dit « Pardonne-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te dire, prends, prends ce process, il est tient maintenant ». Voilà, et, et c'est un cadeau que je lui ai offert, vraiment. Je ne sais pas s'il a compris il ou pas, compris, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a accueilli en tout cas ce que j'ai écrit, ça c'est clair. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il a arrêté d'enseigner. <rire> voilà, donc ça a débloqué la situation, donc il n'avait pas utilité de maintenir ça puisque la racine même a été débloquée. Donc il n'y avait plus lieu d'être, de maintenir. Voilà. Donc si moi je change, lui il change. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça répond à ta question, Barbara Que je me suis rappelée de ton prénom Oui. Oui, Olivier. Comment tu remontes dans les vies antérieures Comment je remonte Je bois un verre de vin. C'est pas vrai Non Je ne vais pas vous inciter à boire, quoique j'aime bien le rouge. Mais je ne vais pas vous inciter à boire. En fait, euh, comment je fais Ma, Mon Dieu, je ne me pose pas la question en fait. Moi, quand les gens, quand les gens viennent me voir, euh, ils me posent une problématique. D'accord Ils me posent une problématique. Je leur dis souvent que moi, je suis juste la personne qui a la torche en fait. Et j'allume, mais c'est la personne qui va choisir son chemin. En fait, je, je vais aller lire dans ton système ce qui se passe. Voilà. Donc, une personne vient me voir. Tu viens me voir, par exemple, tu me poses ta problématique. Moi, je ne sais pas où on va. Hein. Si tu me dis, est-ce que je peux t'aider Je vais te, te dire, je ne sais pas. Vraiment. En plus, je pas l'impression que c'est... En, pas... en plus, je ne me rappelle de rien durant la séance, alors, pour te dire. Donc, tu viens me voir, tu poses la problématique. Il se trouve, en fait... Moi, c'est comme ça que je le vis vraiment. Attends, pourquoi il faut... On a envie de j'ai envie de le poser quelque part. Voilà. Il se trouve que... Euh, <coughs> la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler tous les deux. D'accord Et moi, je vais avoir... En même temps que tu parles, nous allons chercher ensemble. Nous allons chercher ensemble la mémoire. Et moi, je vais avoir cette lecture dans l'inconscient. Et puis, je vais dire, oh non, ça c'est... Ah oh, oui, tiens, ça, ça parle. Et en fait... Je vais utiliser des mots que ton système aura besoin d'entendre. Ces mots vont constituer des clés vibratoires qui vont correspondre à, exactement à la serrure. Donc moi, comme je le vis, c'est comme, si comme une horloge ou un, un coffre-fort. Et j'entends « tic, tic, tic, poum !» Là, c'est bon. Et parfois, juste l'échange des mots suffit pour que ton système se déprogramme. Donc, je n'ai pas besoin de toucher la personne. Ça suffit largement, la déprogrammation est faite. Si, euh, souvent, en fait, pour l'instant, quand il s'agit des vies antérieures, là, j'ai vraiment besoin de toucher pour valider, pour aller plus loin. Donc, à ce moment-là, je fais un soin, mais ce n'est pas un soin énergétique. C'est précis, en fait. Quand les gens viennent me voir, je leur dis souvent que c'est comme si je, on va trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment ça. Le botte de foin, c'est ton histoire et la manière dont tu as, as mis le système. L'intérêt pour moi, c'est quoi c'est de te montrer la manière dont tu as fait le nœud pour que de toi-même tu puisses le dénouer. Moi, c'est là où je joue mon rôle, en fait. Donc, je, des programmes, c'est tout naturel, en fait. Hein, pour moi, ça se ouais, fait, en fait. C'est ce que j'allais dire. Donc, il n'y a pas un process quand tu as été apprendre auprès de ce maître. Mais non, de Dieu, quand Tu avais déjà un oui. talent. Tu as, tu as c'est ce, un don. Comment dire, oui. parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce, ce ressenti ah. ou cette guidance parce que ça a l'air de ressembler à une guidance. Ça a l'air, hein? tu as vu ça ben ouais. <rire> En fait, euh, la guidance c'est quoi la guida... Pour moi en tout cas, hein? je vais parler pour moi. Pour moi la guidance c'est euh, ma capacité à, à l'instant de laisser un espace disponible dans lequel j'accueille l'information. Je ne cherche rien, en fait. Quand toi, tu viens me voir, je ne cherche pas. Je récolte juste l'information qu'il y a dans ton système. C'est comme si on est deux bulles de savon, tu vois. Et quand les deux bulles de savon se collent, il y a, y a une plaque, il y a, y a un côté qui se colle. Eh bien, moi, je vais voir ce qui se colle là et je regarde. D'accord Et en fait, ce qui te concerne, me concerne forcément. C'est pour ça que j'arrive à voir. Parce qu'on est tous un à la base. Je ne sais pas pourquoi je te parle. Toi aussi, tu es bien perché, on dirait. <rire> voilà. <rire> Parce que tu m'incites à parler comme ça, direct avec toi, là. Euh, D'accord. Donc, en fait, c'est juste une question de... Est-ce que... Il y a Jeff Foster qui avait dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est tant qu'on cherche, on n'est pas dans ce qui est. Donc, quand on accepte d'arrêter de chercher, on accepte d'avoir l'information. Avoir l'information veut dire, j'accepte que l'information pourrait paraître ridicule. J'accepte que, que tu ne sois pas d'accord avec moi. Euh, mais peu importe, en fait. Moi, je te ramène, j'ai juste une lecture de ce, qui, de ce qui se passe. On est OK Et en fait, je, je vais t'amener pour que tu aies la compréhension de ça. Et une fois que tu as la compréhension de ça, rien n'est fatalité, en fait. Absolument rien n'est fatalité. Une fois qu'on en a la compréhension, la déprogrammation se fait. Voilà. Et je te remercie, Olivier. Parce que j'ai fait, un, il y a un atelier que j'ai fait, d'ailleurs il y a des participantes qui sont là. là. Le dernier atelier que j'ai fait, c'était sur pourquoi est-ce que ce que je désire ne se réalise pas. Ah, t'as vu ça Barbara Viens <rire> chez moi, viens chez moi. En fait, c'est un programme que j'ai monté, mais il va être reconduit. Hein. Il va être, je le reprogramme au mois de avril, on s'est ah, dit, ou oh, je ne sais plus, ouais, voilà. Et en fait, l'idée c'était quoi j'ai vraiment cette envie de... Bah, déjà, les, les, les séances vont vite, en fait, parce que moi, je suis comme ça aussi. On, on tape dedans, on est dedans, on n'est pas en train de... Et l'idée, c'était vraiment d'offrir du contenu, mais pas que du contenu, pas que de la théorie, de la pratique dans le concret, pendant neuf semaines. J'ai accompagné ces gens-là pendant neuf semaines. Le but, c'est qu'ils comprennent le mécanisme de la vie, pour qu'ils se disent vraiment, OK, dans quel écosystème, mais bordel, dans quoi je suis, en fait et comment ça marche Comment ça marche, cette histoire et, et en, en réalité, ben l'idée, c'était d'avoir un module, trois semaines de mise en pratique. Un module, trois semaines de mise en pratique. Et en fait, peut-être que... Mais j'ai vu une transformation réelle. Vous pouvez... Je peux parler... Euh, on, a, on a su que c'est vous. C'est mort, c'est fini. D'accord ah Donc, il y a les deux filles qui sont là, là. Voilà, qui ont vécu le programme. Donc, si vous voulez avoir des questions par rapport à ça, et vous parleront même Céline aussi, dans lequel maintenant, je leur ai appris à avoir cette lecture que j'ai, en fait. Comment avoir cette lecture euh, affinée de ce qui se passe Et, euh, et en même temps, dans ce programme-là, il y a la déprogrammation des mémoires cellulaires. Pas des mémoires karmiques, parce que pour l'instant... Je ne ressens pas encore, personnellement, je ne sais pas comment certains font ça, mais personnellement, je ne me sens pas de transmettre quelque chose qui, pour moi, il faut vraiment avoir fait le ménage dans sa vie. Quoi. Je crois que si je transmettrais la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, il faudrait déjà un accompagnement beaucoup plus long. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est déjà, elles peuvent avoir cette lecture et cette déprogrammation jusqu'à l'enfance, jusqu'à la conception. Voilà. La conception jusqu'à ici et maintenant. Et l'expérimentent, ils n'ont pas besoin de moi, maintenant ils sont autonomes. C'est super hein, de pouvoir faire ça par soi-même et puis elles le vivent, quoi. Je suis pas en train de... Ce n'est pas du pipeau, quoi. C'est là. C'est là. Elles, elles le font et poum, elles, elles, voient, elles voient immédiatement les changements dans leur vie. Donc, il y a vraiment des solutions. Hein. Il, faut, il y a vraiment des solutions. Est-ce que j'ai répondu à ta question Je en pr... merci, merci, ok. D'accord. Ah ben voilà, tout est dit. Super. Euh, en fait, euh, voilà, juste pour préciser, on me dit comment libérer du coup les blocages. Soit je libère le blocage dans les vies antérieures instantanément, ça libère ici et maintenant. Soit il y a aussi des situations où, euh, où dans la vie antérieure, ça ne se déprogramme pas. Le morceau d'âme dans la vie antérieure ne veut pas bouger. Il dit « moi je ne peux pas bouger, c'est trop complexe ». Ok, c'est trop complexe, donc vous, ici et maintenant, vous auriez besoin de poser des actes pour aider votre morceau d'âme à se libérer de l'autre côté. Est-ce que vous voyez C'est vraiment uniquement dans des situations comme ça que quand les patients viennent me voir, je leur dis, OK, posez cet acte-là, faites-ci, faites-ça, faites-ça, parce qu'il y a besoin, parce que ça ne peut pas bouger. De l'autre côté, ça ne bouge pas. Donc là, la situation est stagnante. Donc généralement, quand ça se fait, la personne revient me voir, poum, on valide et ça bouge. Voilà. Donc en fait c'est c'est une question d'une nouvelle version d'histoire en fait si on a une nouvelle version d'histoire dans le passé vous avez forcément un nouveau schéma possible ici et maintenant voilà ah, ah oui ça c'est vraiment ah oui ça c'est vraiment intéressant c'est intéressant déjà beaucoup en fait <rire> oui oui non non non non non mais parce que quand on entend vie antérieure karmique on a parlé que de quoi Des problèmes, des blessures. Oui, c'est fou. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est ça qui est chouette. C'est que qu'il est aussi possible pour nous... Vous avez... C'est comme... Vous avez vu Matrix Trop oh bien. Matrix, génial. En fait, on peut aussi... Si par exemple, on a... On peut aller récupérer un talent, un talent ou un don dans nos vies antérieures. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, il suffit de se brancher en fait on, on branche et on télécharge et voilà donc je vous donne l'exemple d'une patiente bon en fait cette personne est assez timide elle vient me voir euh, bon elle a un certain âge quand même et elle me dit ben voilà moi je n'arrive pas à m'ouvrir à l'autre j'ai du mal en fait et je me sens timide, je me sens renfermée cool et c'est vrai que moi, dans les séances, on parle cool. J'ai dit, tu as envie de te réveiller, ton sexe habile. C'est ça Elle me dit oui. J'ai fait, ok, nickel. Donc, je vais aller voir dans cette, dans cette vie-ci s'il y a une période où c'est possible. Mais non, il n'y a pas, en fait. C'est inexistant. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas grave. Je lui dis, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais te brancher dans une autre vie dans laquelle tu as déjà cette qualité-là. Voilà. Donc, pour mon branche, ça se fait. Et puis après, ça se fait. Et maintenant, ouf Elle n'a plus besoin de personne. Hein hum voilà. Donc, ça, c'est quand même génial parce qu'il y a des moments où on pense que, non, mais en fait, c'est un, un vaste écosystème dans lequel l'information est là. Il faut juste savoir aller la chercher, quoi. Donc, voilà. Oui. Tout le monde peut y arriver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Pardon Votre... sans moi oui. ça serait bien hein. c'est oui. vrai hein. mais je suis tellement votre prénom moi oh, je suis tellement d'accord avec toi Jocelyne. vraiment et euh, c'est pour ça que j'organise des ateliers dans les ateliers j'amène vraiment les gens à ça en fait j'amène les gens par exemple. Oui. pardon ah, attendez parce que je l'entends pas elle se bat ça Pardon, Jocelyne, dis-moi. Ce, ce que vous avez la méthode, là, aujourd'hui, pour nous dire, je ne sais pas, y a quelque chose Ah oui, ça rejoint ce que Tout tu as ça. dit. Oui. En oui. fait, je vais vous expliquer. Je, peux, je vais vous expliquer. Oui. Vous, vous me demandez s'il y a un processus précis, oui. A, B, C, D, comme je fais là, c'est bien, ta, ta, ta, ta. ta. Non. <rire> si, oui et non. Oui et non. Moi, quand j'ai fait l'atelier sur... Pourquoi ce que je désire ne se réalise pas Je leur ai donné un process, qui était le mien, celui que j'ai reçu en écriture automatique. Voilà. Par contre, on ne peut pas résumer une vie dans un protocole. C'est impossible, impossible de tout caser dans un protocole écrit et fixé, en fait. Parce que tout dépend de ce que vous vivez. Donc moi, quand j'ai transmis ça, ça m'a demandé d'aller vraiment scruter les cas pour que les gens disent « Ok, dans ce cas de figure-là, comment j'adapte ?» Ma déprogrammation. Quand je suis dans ce cas de figure-là, comment j'adapte Donc ça a été.. Euh, c'était comment les filles ah. <rire> les Non mais c'est vrai, c'était. C'était euh... intense, c'était riche, c'était concret, comme tu dis. On ressort de là avec des clés, quoi, des outils qui font que. Ouais, on arrive à, comme tu dis, à affiner notre lecture, de ce qui peut arriver et, euh, et voilà quoi. Ben, sans... Donc, si ouais, faut... on reste bloqué sur une problématique, ouais. Là, on a la lecture et on peut essayer de la débloquer sans être se mettre dans des états euh, pas possibles. Je comprends pas pourquoi j'ai toujours ça. Pour faire. <rire> Là, euh, C'est vrai que le nœud est débloqué et on peut, en posant un acte, avancer. Et... Oui, il y a un process. Merci beaucoup pour cette intervention. Oui, il y a un process. Moi, je, je voilà, je le... Et oui, il y a un process, et en même temps, je suis très vigilante dans le fait qu'un process soit fixe, quoi. Non, parce que la vie est impermanente. On ne peut pas prendre un truc figé sur quelque chose qui est complètement impermanent. Donc, moi, je l'ai... Là, là, je ne me rappelle même pas de la manière dont j'ai fait ça, du coup, tellement je suis en instantané, en, en atelier. Mais du coup, j'ai vraiment réadapté selon les cas de figure, quoi, pour que vraiment les participantes Soit vraiment, euh, puisse trouver cette euh, façon de s'adapter. Et c'est pour ça qu'on l'a fait sur neuf semaines. C'est pas juste. Euh, et neuf semaines, je suis là à côté d'elle. Je suis là, je réponds à toutes les questions. Je ne doute pas, mais pas, ouais. moi, je ne me, me sens pas. Je n'ai pas de problème. Ce que je veux, c'est de la curiosité. C'est savoir qu'est-ce qui m'est arrivé dans les zones. Je, je me sens très bien dans cette vie-là. Ouais, alors pourquoi parce si tu te sens bien dit, mais, juste mais pourquoi tu. Faire, Non, mais en fait, je suis tellement heureuse de savoir de que tout va bien pour toi ici et maintenant. Alors, pourquoi aller chercher la bête Si tout va bien, non, restez bien, bête, en fait, d'aller voir dans les vies antérieures. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'on est curieux de, de, de, de ça, d'aller voir... Mais, mais pourquoi faire En fait, moi, en fait, je, je comprends. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui accompagnent pour aller avoir la curiosité d'eux. Mais très sincèrement, je vais être honnête avec vous, c'est pas ma cam, quoi. Moi, quand les gens viennent me voir, vraiment, quand les gens viennent me voir, moi, je suis là pour aller débloquer quelque chose. Ça, ça me plaît se dire, ok, on va aller voir une problématique, quelque chose qui vous bloque, parce que moi, j'ai envie que les gens respirent. Quoi. Moi, ma vie, elle a littéralement changé du jour au lendemain avec la déprogrammation à une vitesse tellement incroyable que quand j'ai envie de, de transmettre et de partager aux gens, que c'est possible. Mais la déprogrammation, en fait, la, aller voir les vies antérieures, comme j'ai dit, c'est possible. Si vous avez vraiment le mental au repos, si vous avez fait la paix avec votre histoire, vraiment, déjà, vous avez déjà pas mal déblayé, vous avez bien nettoyé devant, devant chez vous. Et en même temps, ben, la méditation aide déjà énormément. Vraiment. La méditation, parce que voilà, c'est ce qui va vous permettre d'aller quelque part. Si vous avez envie de voyager, posez l'intention et vous voyez. Parce que ça vous amène. Mais euh, après, hein, ce que moi, je le conseille de le faire, c'est à vous de voir. Parce que vous ne savez jamais dans quelle époque vous tombez. Vous ne savez pas. On n'est pas toujours chez les papillons. Euh, on n'est pas forcément, quand on arrive devant les chambres à gaz, je peux vous dire que voilà... Hein, mais on ne sait pas. C'est ça le truc, en fait. On ne sait pas. Pourquoi y a-t-il autant de vie à refaire ça Mais parce qu'il y a des problèmes, il y a des situations qui n'ont pas été résolues. Parce qu'il y a une part de on nous... C'est toujours un, un éternel recommencement pas... Non, jusqu'à ce que ça se résout. Jusqu'à ce que la résolution soit faite. Jusqu'à ce que la paix s'installe, en fait. Voilà. L'être humain a besoin, le cerveau a besoin de... Tant que vous n'avez pas, en... pas retrouvé la paix, le cerveau... Et, et, et tout, toute la vibration fait que vous allez réattirer la même situation à vous. C'est tout. C'est qu'en fait, l'être humain a juste besoin de retrouver son état originel. Et mon état originel, c'est que je suis la paix, à la base. Voilà, donc tant que je ne suis pas là, les situations se réitèrent. Donc la meilleure façon de savoir s'il y a quoi que ce soit dans une vie passée, c'est regarder votre vie, tout simplement. Et vous regardez votre vie, vous vivez votre vie ici et maintenant, vous avez l'information de, de ce que vous avez besoin d'affronter, d'apaiser, de rétablir, mais qui appartient forcément à une vie euh, passée. Donc, voyez déjà s'il s'agit de votre enfance. À ce moment-là, si vous en avez la lecture, c'est OK. Mais si vraiment vous voyez que ça appartient pas à votre enfance, ben, orientez-vous auprès de quelqu'un qui puisse vous aider à faire ça. Après, moi, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de parler dans le cadre de mon atelier parce que je sais ce que j'ai donné. Et comment je l'ai communiqué Voilà. Donc, euh, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire... Euh, mais ça se, ça se fait. Elles le vivent elles-mêmes. Elles ont le processus, elles le font. Donc, euh, peut-être euh, parler... Vous pourriez en parler tout à l'heure si vous voulez. Il y a, vous levez les mains, les filles qu'on vous voit. Euh, <rire> voilà, elles sont là. <rire> voilà, elles sont là et il y a Céline qui est linkée, là. Est-ce que j'ai répondu à ta question oui oui, oui, oui. Non, ah, oui, oui, oui. non. Oui, parce que tu aimerais que je te valide dans le fait que est-ce que je peux y aller toute curieuse euh, oui. de voir. Voilà. Mais tu peux y aller, tu, as le... tu es en plein droit et en plein pouvoir de ta vie. Si tu dis, dis moi j'ai envie d'y aller, mais vas-y, tu peux y aller en et fait. En part, une voiture, ça on ne peut pas le savoir si on ne reconnaît pas, crise, si on n'a pas la clé, si on n'a pas l'information. Peut-être, mais on ne le savait pas jusqu'à présent. C'est ça je veux dire. Alors, ça aurait été intéressant de savoir ça. Ouais. Voilà. Ben, moi, je l'amène à travers un process, mais ce process, il n'est pas fixe. Et voilà. Et c'est un process que je communique, mais qui n'est pas fixe. Voilà. Oui, en fait, c'est selon la situation que tu vis. Exact. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, Olivier Ça répondra à la question qui a été posée. Oui. Olivier, il. Non, non, mais je te pose la question à toi, mais ça devrait peut-être faire écho. Qu'est-ce que tu penses des hypnoses régressives Des hypnoses régressives. Alors, moi, j'ai participé, parce que je joue curieuse, hein. Bon, quand ça m'est arrivé, j'étais assez, assez curieuse d'aller voir comment ça se passe chez certaines personnes. J'ai accompagné à l'heure actuelle deux patientes en hypnose régressive. Ma fille et une autre patiente. Mais cette patiente, en fait, je balise le terrain. <rire> Désolée, moi je n'ai pas envie que quelqu'un voilà, arrive devant les chambres à gaz. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but les gens sont déjà ils vivent déjà une situation qui est traumatique, on va pas les traumatiser plus quoi. L'intérêt c'est qu'ils franchissent, qu'ils sortent de chez moi en disant oh, mais enfin, enfin j'ai trouvé, je vais mieux quoi. Donc en fait, j'ai toujours cette vigilance entre le fait que la personne soit amenée et que euh, et que ça soit pas son imagination. Voilà. C'est que l'histoire qu'elle va voir dans le passé ne soit pas le fruit de son imagination. Mais pour décoller ça, ça prend déjà du temps d'emmener la personne en hypnose parce que moi quand je l'ai fait, euh, c'est des séances de. En fait, tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu termines quoi, parce que tu sais pas quand est-ce que la personne, tu lui dis pas oh <rire> reviens de là-haut quoi, il est l'heure, non du tout. Mais voilà, la seule vigilance, oui, mais la seule vigilance pour moi c'est est-ce que la personne est assez dégagée de de son imagination et de l'y emmener pour que, pour que ça puisse vraiment être possible. Il y a vraiment cette vigilance-là pour moi. Voilà. Donc en fait, quand j'amène les gens, euh, j'ai tellement envie d'aller que ça soit vite, j'y vais moi, c'est plus simple. J'y vais moi, je te ramène l'histoire, punto base, ça on passe à autre chose. quoi Vraiment. Après, il y a la curiosité d'y aller, donc quand on me demande, est-ce que tu peux m'emmener, euh, mais pourquoi faire Pourquoi faire un saut quantique en fait Pour s'amuser euh, oui, peut-être que des personnes font ça, mais Armel, c'est pas vraiment, c'est pas ce qui m'amuse en fait. Voilà. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'amener les gens à un changement. Ça, ça fou, ça me remplit de joie. Voilà. <rire> Une autre question. C'est bon pour tout le monde Alors, si vous voulez avoir des infos, ah oui, j'ai parlé de l'atelier. Donc, le prochain atelier que je vais faire. C'est le samedi 9 et le dimanche 10 février. Ça va vous parler du coup sur euh, ben, être en paix avec nos relations passées. Parce qu'on ne peut pas construire une relation épanouie ici et maintenant si on n'est pas en paix déjà avec ce qui a été, avec toutes nos relations amoureuses passées. Voilà, donc euh, c'est sur réservation parce qu'on est un petit groupe. Ça me permet vraiment de m'occuper de tout le monde. On sera un petit groupe de 12 pour vous dire. Et ça va se passer chez moi, mon cabinet est chez moi, et c'est chez moi que j'accueille les gens pour le faire, parce que parce que les gens aiment bien être chez moi en fait. Donc, oui, je suis à Nice centre, je suis juste à Nice centre. Donc, puis il y a, je pense qu'il y a besoin d'un d'un intérieur assez cocooning pour faire ça, parce que déjà on va, mais en fait là, le but et l'intérêt dans le premier jour, c'est d'aller déjà scruter ben nos vies, ben, nos relations amoureuses et voir où est-ce que ça a bloqué. Est-ce que l'information a été traitée, pas traitée Si ce n'est pas traité, ben on, le traite, on le traite ensemble. Euh, si on n'a pas le temps de tout traiter, vous aurez le, le, le processus pour comment faire. En fait. Voilà. Et euh, voilà Sur deux jours. Donc, vous plongez dans votre histoire. Et pourquoi j'ai créé ce, cet atelier Parce que je vois beaucoup de gens en fait, autour de moi qui sont seuls et qui, euh, tout simplement, n'arrivent pas à redéclencher, à s'ouvrir à la rencontre et à la relation. Et, euh, et puis il y a des personnes aussi qui non seulement attirent des hommes ou des femmes qui ne sont pas forcément disponibles soit c'est des personnes qui sont mariées soit de par leur travail donc il euh, y a des solutions en fait voilà, après on n'a rien sans rien c'est important de vous occuper de vous en fait voilà Ça, donc si vous voulez avoir les infos je vois que tout le monde est déjà, j'ai un peu les gens, ça y est, vous êtes en saturation là, tout le monde. Je vous ai donné, ça y est, tout le monde est en saturation. Donc si vous voulez des infos, euh, n'hésitez pas, juste une minute, le temps que je finisse. Oui, dis, tu voulais, oui, dis-moi. Ça dure euh, toute la journée. C'est sur deux jours, vous ne dormez pas chez moi, mais vous serez bien accueillis, quand même. Si j'avais une, si une baraque plus grande, je crois que j'aurais gardé tout le monde. Mais en fait, euh, c'est de 9h à 17h, euh, le samedi 9 et le dimanche 10. Voilà. Par contre, réservez vos places, parce que j'ai déjà, déjà des places de réservé, si vous voulez être sûr. Avec plaisir. Tu as des fiches, euh, on a des fiches... Euh, voilà, euh, mais euh, les autres ne l'ont pas eu peut-être. Il nous en reste Oui, il nous en reste sur la table. Là. Sur la table là-bas, il y a des fiches, tu verras en fait. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres infos sur euh, Armel Timine, n'hésitez pas à aller sur le site. Ben voilà, je crois que j'ai perdu tout le monde, mais c'est OK. Alors, le site, c'est www.armel-timine.com. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez avoir les news. Voilà, je suis assez active sur Facebook aussi et j'ai pas mal de contenu sur euh, YouTube. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci à vous.